je... stream... Je t'autorise, toi Il devrait le mettre pour console de euh, studio. Attends, est-ce que c'est ça Ah, c'est pas toqué Les le reviennent, reviennent, pas reviennent, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas live. Euh, <rire> ça va l'air bon ça je vais pas aimer du coup je <rire> vais normale ah je crois que le son -là est pas petit folle faut pas à ma voix Approche ah, mon micro, comme ça vous m'entendez de la mieux. Bien, yeah, vous m'entendez les miens. Pourquoi je parle comme ça Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. tellement longtemps que j'ai pas live que j'ai perdu l'habitude le son, le son, La le, jeu. De le son a subi une défaillance critique. Les le son le son ah mes oreilles mes oreilles me saignent, c'est bon ah. pourquoi je suis trop lourd mais mes radiations sont parties hein Bye bye Je veux mes radiations Parce que j'ai besoin de radiations Mais j'ai un truc qui m'en les radiations Du coup je suis un peu baisé <rire> Bonjour A qui d'autre je dois dire bonjour à toi ok à toi aussi ok ça appartient à quelqu'un si ça appartient à personne ça appartient à personne du coup oh attendez déjà des contractés, des mais moi je veux event, euh, j'aime pas les Allez, je fais event. Hop. <rire> <rire> tu, tu. <rire> Monsieur, vous êtes tombé un peu de haut quand même. À moi. Bon, objectif. Monsieur Crow, objectif d'aujourd'hui est de dépouiller le vendeur de toutes ses capsules, de dépouiller la machine euh, mitraille légendaire, Avec de faire quelques semaines mais j'ai aussi envie de faire un one shot dépouiller euh... tes capsules de l'autre meuf de l'autre robot là l'autre meuf j'ai une <rire> sweepers oh j'ai la flemme de faire ce truc pour juste avoir de euh, d'énergie ah oui ça prend ce... ah oui quand même euh... Bah tout d'un coup j'ai plus trop la flemme de le faire en fait. <rire> non ça va, ça va, euh, j'ai plus trop la flemme de le faire. Déjà que j'ai plus beaucoup d'abusifs, alors si. On se calme. Pour mettre en première personne, c'est ça. Ah. Hop. Vous, vous arrêtez de vous tirer dessus, les gars. Ça serait sympa pour, de, de, de votre part. Mais. Aïe. Ah, Je cru que j'allais éternuer. Non. Je vous présente la famille de Roger. J'ai envie d'être éternué. Mais ça va pas venir. C'est venu au final. Non, je vais pas le défendre pour la ce et ça je sera... tu ah oui, je voulais faire un test un voir si voir euh... test attention test Attends. Non, il y aura pas la musique. Vous entendrez pas la musique. Ah. Putain de l'homme. Oh ma C'est gentil, je peux écouter la musique de Pibon <méris> de en Fallout. Tete, sort pas de l'événement couillon. Et tout tout tout tout. ça ça c'est dangereux je vais, couper, je vais couper ça parce que c'est un peu c'est péché l'inventaire calciné oh. j'ai dit que je chill non, mais est ce que je vais vraiment chill ah ah salut Ça va, aussi Attends, j'ai coupé déjà tout le monde Ah oh. Ennuyé. Du coup moi j'ai du coup j'ai fait un live, bah je fais un live je pense qu'il va prendre toute la journée parce que les gens qui jouent toute la journée Du coup qu'est ce que ça changerait si je si je fais un live toute la journée ah bah rien du tout en fait Dis bonjour à Monsieur Krau Le petit le petit peluche crocodile, c'est mon gorille. Tente Ah de lui parler En vrai. C'est moi le super mutant ici. Regarde, je peux sauter euh, très haut. Et j'ai des mutations. Ah, euh... Essaie de lui parler. J'ai dit, euh... Bonjour. Bonjour. Ouais, je suis pas fort en tag je suis pas fort en tout ça, mais bon. Avec moi, je vais parler jamais à personne. Mais en vrai, je sais pas quoi. Euh, qui... Tu essaies de, de l'approcher, voir comment elle réagit. Oh attends, je vais dire bonjour à mes voisins euh. Regarde, regarde, regarde. Tu sais comment je leur dis bonjour à mes voisins Je vais te montrer comment je leur dis bonjour à mes voisins, si le jeu crache pas. Bon déjà, il faut qu'ils spawnent les voisins. <rire> c'est eux mes voisins. C'est comme ça que je leur dis bonjour à mes voisins. Et ils me disent bonjour pareil apparemment. Ouais c'est sûr. Ouais. Des balles explosives c'est bien, bien pour s'amuser. Je suis d'accord. Bonjour Comment allez-vous moi je veux super regarde J'ai une forme explosive Aouh. Ah, J'ai pris une grenade dans le cul Ça, Merde Aujourd'hui, j'ai pour objectif de vider les vendeurs de toutes leurs capsules, de vider euh, la mitraille légendaire des machines, et de faire quelques events. Et ça va sûrement tout, euh, durer toute la journée. Ah le slave. Je vais récupérer mon, mon bric Je fais du que j'aurais pas dû faire du monoc. Ah non pas deux fois, hein. pas deux fois <rire> Une grenade une fois Ok Deux fois Pas du tout Non, non, je veux juste pas euh, deux fois de grenade <rire> J'ai entendu, j'ai entendu Vous vous arrêtez avec vos putains de grenades S'il vous plaît Stop oh. Vous croyez fort oh, Apparemment c'est pas moi qui, créé, hein, qui crève. Hein. Il faut savoir tuer pour dire crève. Tu sais ça Il faut savoir tuer. Je monsieur, mais... Monsieur... Madame Madame Monsieur Monsieur Ouais, un peu de nothing. <rire> J'étais en train de réfléchir si je faisais ça. Je, je démente ou pas Je le récite. J'en Allez. ai Allez, pas besoin, j'en ai meilleur. qui annonce ça comme ça salut mon cher ami ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit live comme ça au oh, calme j'aime bien c'est marqué je chill mais au final je tue tout le monde allez t'as la drague. ça donne des vis. Oh, des nouilles. Je savais pas que tu buvais des nouilles. <rire> tu me bois des nouilles. Après, il y a du jus dans, dans les nouilles. Bah, du, jus, du. Dans les ramen, il y a de le... l'eau euh, infusée. Je pense qu'il veut dire ça. En fin. Ouais, bah, j'ai dit bonjour à mes voisins, c'est bon. sais pas si vous l'avez entendu ça mais moi ça m'a fait un petit screamer d'ailleurs j'ai coupé la radio dans les options parce que je crois que c'est à cause de la radio que ça fait le bah. et la radio vous pouvez pas l'entendre d'ailleurs au passage euh, puis boy radio mais je crois pas que ça va changer quelque chose Hey, je suis rentré Tourelle, tourelle. Oui, on fait avec les moyens du bord, hein. le Halloween. <rire> Salut Il paraît il... Ouais, j'ai okay. besoin de tes services. Quoi Quoi Tu m'as déjà souhaité bonne chance Un, un. Euh, euh... Non Désolé, tu m'as pas sauté bonne chance, non Bon c'est pas grave. Est Mais tout râle Il dirait rien parce que je l'emmerde. Voilà, c'est clair, on précis même plus ce que je voulais faire ici euh, ouais euh, oh inspecter les palais. on a des kits c'est pour bien euh, servir inspecter kit de réparation basique euh. Inspecter, kit de réparation, euh, réparation inspecter, <rire> ça me soigne. Ouais, ça il faudra que je change. Parce que ça soigne ma radiation, mais moi j'avais besoin de ma radiation. D'ailleurs on va faire ça tout de suite d'ailleurs au passage. Avant, je vais juste. Qu'est-ce que j'ai quand même hein? Ça Alors, on dirait un pistolet basique. <rire> Bouble colère. <brucolaire. rire> Alors ceci, on dirait un flingue basique. Hein, un, un flingue basique qui tire des lasers. Hein. Mais ça lance-flamme. <rire> un putain de lance-flamme. Il y en a qui disent qu'il est nul, mais au final il est bien. Ah, si tu mets les bonnes que je pense qu'il peut faire des dégâts. Non, je garde ma vie euh, très basse pour pouvoir euh, me balader un peu partout. Oui, parce qu'il y, des... y a des trucs légendaires qui permettent de... Par exemple, si t'as 100, il permet de te protéger ou de faire plus de dégâts quand ta vie elle est basse. Et moi, j'ai rigide, ce qui me permet de porter plus quand ma vie elle est basse. Et après, il y a d'autres trucs, que c'est l'inverse. Argent avant. Hein Pourquoi ça m'a ajouté Regarde. Si tu veux, je te montre un. Hein. Regarde. Rigide. Euh, ri Quand c'est rigide, ça veut dire.. Euh, que... Ouais, je sais, t'inquiète. Il y a le bot plus deux autres. Bah toi et, et un autre gars. Ou une meuf. Alors, pas de discrimination aussi. Regarde, c'est marqué bonus 3. Plus 3 maximum à tous les stats, sauf en aide, en cas de santé faible. Du coup, c'est pour ça que je garde ma santé euh, très basse. Et là, c'est même pas assez bas, pour te dire. Bah, moi, je trouve que c'est pas assez bas, pour ma part. Hein. Ouais, je préfère encore plus bas. Plus c'est bas, plus mieux c'est, en fait. Et j'ai un truc qui, qui me soigne automatiquement, en plus. Du coup, ça me fait chier. Oui j'ai vu euh, j'ai vu Fautine t'inquiète Euh non pas toi pour l'instant Avant ah bon, je vais vendre Je me trompe à chaque fois je suis carré à chaque fois Bye Euh deux coups Augmente la visée, la vitesse de le tiens de projectile Ouais. Non c'est acheté pour quelque chose je sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'il faut Je foutu mon perso. <rire> Bye. Bye. J'ai assez pour m'en racheter un, hein. et j'ai assez pour. Euh, du coup, pour. Euh... Ah. Ah oui, c'est oui, c'est. J'ai toujours l'habitude d'aller jusque-là, mais j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Euh... Non. Là. Monsieur Krao Protège mon, mon derrière, monsieur Krao Je te fais confiance. Hein. Oh non, il m'en manque un. Oh non. Oh, ok. Ok ok j'ai compris j'ai compris on va fermer en bendra je vais pas te mentir ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft Fusite hein. cela en fait est-ce que j'en ai vraiment besoin dessus là est-ce que j'en ai vraiment besoin Non. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Non. Bon bah ben, je rejoins une équipe euh, publique. Hein. Équipe publique, il en reste deux. Bah il en reste une en fait. est complète. Ok, j'ai compris, je vais me mettre en décontracté. impossible de créer mais je vais vous vais voir c'est comme ça voilà je suis en décontract. bonjour madame je je veux un module légendaire s'il vous plaît merci Lumos. On peut pas la buter. Sinon t'inquiète tu l'aurais déjà buté depuis longtemps. Ah, sachant que je bute quasi tout ce que je vois. Un truc bien, un truc bien. Les dégâts affligés par les robots diminuent de 15% intelligence, poids de bric à moins 20% Mais je m'en fous tout ça. Je veux du sang moi. Le sang qui me permet de résister plus aux dégâts quand j'ai mo euh, moins de vie. En réduit ma vie. Hop. Euh... Il est proche de l'événement, mais il est pas dans l'événement. Nullos. Je vais pas faire vivre tout seul. Hein. Je vais dire euh, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais là. C'est les photos que je prends euh, dans le jeu En gros ça c'est moi qui l'a pris euh, la photo Si tu te demandes quelle photo Je, je parle de cette photo là Alors on va faire une belle photo. Attendez. On va faire une... Oh On va faire une belle photo. Une belle photo. <rire> Attendez. Une belle photo. <rire> voilà. C'est une belle photo. <rire> Attends il va voir ça dans mon chargement <rire> ah, c'est pas toi Bonjour Vous êtes là pour m'aider Oui Comme d'habitude En tant qu'Olé on lit, ça sur dépend carte. Jamais essayé Oh on peut pas C'est le mec qui veut buter tout le monde <rire> Qu'est-ce qu'il a passé Ok Euh, pourquoi je m'emmerde à recourir que je peux me tp mmh. un bon écorcheur derrière moi. c'est cool oui quatrième personne bienvenue et moi quoi ah, ah ok moi j'ai mangé un ratat de petits pocalotes Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Calmez-vous, calmez-vous. Ah S'il ouais. vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous que je change d'arme, mec. Tu sais. Il se faisait que je dise euh, change d'arme et <rire> ils sont en train de me fuir. Mais on revient. Bon, bon, tant pis. La tête la tête, pas la tête. Merci. Ah. De quoi c'est bon Ah, je vais monter sur le toit pour voir mes ennemis. Hop. Et pour surtout... Merde, non, je dois pas faire ça, je dois... Ouais, non, je vais trouver des petit truc, j'ai confondu les pillards et les colons, ah oh. ça fait mal d'atterrir d'eau, bonjour, merci, au revoir, ouais c'est bon ce que j'ai mangé, ouais. Avec des, du pain et du beurre, ouais ça c'est bon. Hop, oh. hop, ciseau, photo. Je crois que Bob le bricoleur est passé par là. Ils ont... Ils ont verrouillé une porte Ouvrez-moi Ouvrez-moi Ouvrez-moi Ah mec, tu peux juste faire le tour, hein. C'était pas con. Vraiment con que tu as ton cerveau dans les pieds. Tu te rends compte que d'autre côté, c'est ouvert. Oh On peut ouvrir. Oui, je me dis que ça c'est pas sécurisé. Vraiment pas sécurisé, apparemment. Qu'est-ce que je dois faire déjà là oh, Je vais buter tout le monde qui est à hein. Apparemment, j'ai déjà buté tout le monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien que je lui mette une déballe Une déballe. Moi, être très français. Quelqu'un Mais il y a vraiment personne. <rire> je les ai tous fait fuir. Il eh oh, y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Quelqu eh oh, eh oh, eh oh. Bon. Ben... Je suis tout seul. Du coup, ça veut dire que je vais retourner euh, voir mes chers amis les pillards. <rire> Une belle photo pour chargement. Ah, quelle est belle cette photo hein. Français. Attends, ça me dit quelque chose. C'est pas là qui était raciste qu'ils ont dit ça. Ah non, c'est alors ils sont français. Non, c'est ok, c'est pas ça. Alors ils sont français, tout le tout tout le tout. Alors. C'était. Ouais, c'est là en fait. J'allais dire c'était pas là, mais c'est là. Pareil hein. n'approchez-vous. Et là, eu vais lui répondre. L'enquête, me le radio. Et pour pas me faire couillonner, je vais lui dire que j'ai réparé. Rara n'est pas autre. Si vous êtes là, c'est que vous avez récupéré ce que je vous ai demandé, pas vrai Non. Non merde, merde, merde, merde. Bah oui, bien sûr. Allez-y. Bon. Ah. J'ai bugué Vraiment je crois que vous êtes avez... évidemment. Oh. je voulais dire que je suis réparé, mais ça m'a pas laissé. J'étais trop vite, je suis trop vif pour le jeu. Je fais baguette. Je suis pas fan des baguettes, du coup. On ne belle la le balle à mall est, est tellement belle qu'elle a changé elle ressemble plus à ça maintenant ah la pizza oui ah oui la pizza oui hein. pizza j'en veux bien hein. allez wendigo c'était marqué wendigo j'ai eu le temps de dire wendigo c'est tout mais a dit qu'un ennemi est remplacé en brush, en brush, en brush, en voilà. Équipement vital Oh Ouais C'est ça. Baguette non, pizza oui. Si vous nous le rapportez... Oui... Si je te, si je te le rapporte... En, tu me payeras en... Et D'ailleurs, au passage... Je suis que je que mmh. <rire> <rire> non Oh, il me manque Il est du bled <rire> Mais en fait, euh, si tu veux savoir l'histoire, c'est juste euh, que le pays s'est fait nuke euh, et que maintenant on doit survivre euh, dans, bah, comme ils appellent les Appalaches. C'est un lieu signé euh, euh, vraiment, euh, que tu trouves tout et n'importe quoi en gros. Tu peux trouver un, un cafard gros comme ta tête ou un, une, une chauve-souris géante qui te bute euh, si t'approches trop. Je peux tout trouver un hein, Mais on est combien sur le serveur Je change de serveur si j'ai. 2, 3, 4, 5. Ah 6 avec le mec là. 7. 8. 9 avec moi. Ah oui, oui. <rire> C'est pour ça que... que je trouve jamais de personne. Qui... Bon on va <rire> Moi j'ai un, un livre de français qui s'appelle Bled. <rire> C'est le français du Bled. <rire> Mais pourquoi tout le monde est... <rire> On est tout seul Euh, je voulais faire quoi de base en fait. Euh, en faisant mes conneries j'ai oublié. Il y a un gars derrière moi. Attends je veux dire bonjour à Billy. Attends. Hey Billy. Voilà j'ai dit bonjour à Billy. <rire> il est pas poli parce qu'il m'a pas répondu mais il doit être dans le chargement j'ai envie de faire une nuque hmm, est-ce que je fais une nuque est-ce que je fais un gros boom et encore une fois c'est euh... Le titre du live c'est Je chill! Et je vais faire une nuque. Hein. Ouais, c'est vraiment chill un hein, nuke. Hein. Bon, si je fais une nuke, déjà ça sera pas dans ce serveur parce qu'il y a personne en fait. Oh! Bon, on peut pas de saison. Je suis en troisième personne parce que je, quand je fais les gros guns, j'aime bien être en troisième personne. Ah Des rochers. Ça c'est l'homme phalène. Ça c'est les adorateurs de l'homme phalène. Il se crame, il s'est cramé le cul ou c'est moi qui rêve? Ouais je les vois pas du coup ils ont pas chargé, ils ont pas chargé, ils ont pas encore chargé mais quand même parce qu'ils ont pas chargé Je mais... enfin, suis mort par des fantômes on peut dire Je suis mort par des fantômes Des fantômes Je parle pas des fantômes gentils euh, comme Gasper hein. je parle des fantômes méchants euh, qui butent à euh, quasiment. Je vais me venger de ces fantômes. Euh, euh, euh, parle. Euh, non, parle. Crow, on les dégomme. Ok. En vrai, il est trop mignon le coco. Bon, oh, vous avez fini de dire protégez-moi, protégez-moi, protégez-moi. Waouh, ça fait mal. On peut dans Oh, j'ai une gueule je crois que c'est une gueule laser te calme ah, Vas-y, fais caler ton arbre, fais caler à arbre. On dirait qu'il est corrigant. Ah, c'est creepy. S'il vous plaît, merci. Ah, et aujourd'hui, il hein, n'y aura pas de vidéo aujourd'hui hein, pour la semaine de l'horreur. Ah non, j'ai encore eu le pistolet galching. un favori Eh oh. oh merde, attends Eh oh Merci Attends, on va vider tout le reste hein, Tant qu'on est... Y... Alors Je sais pas comment il fait pour pas m'entendre Mais bon Oh, pas fun j'ai pas de truc explosif. Oh, attends. C'est quoi comme flèche que j'ai mis Vampire Ah, j'ai pas mis de flèche spéciale, si. Flèche à site non. C'est pas explosif ou... Oh, tant pis, on va lui couper la tête, alors. Oh, ça marche pas. Tu vas être exécuté, mon cher ami. <rire> oh, oh, il faut se réveiller. Il est l'heure de se réveiller, mon seigneur. Il est 8h. Euh, encore 5 minutes. 5 hein. minutes pas plus, hein. Ah hein, hein, je te préviens. j'aurais pu prendre cette grenade pour lui balancer dans la gueule bonjour a-t-il encore quelqu'un oh oh oh oui tenez ça m'a explosé à la gueule mais c'est pas humain mal mec t'es pas humain du tout et lui se réveille par contre peut-être parce que je suis pas au corps à corps Hum, mmh, tu sens. J'aime le sang, non, je déconne. Je déconne, je déconne. J'aime pas le sang. Le son me donne envie de gerber. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> je... Ah... Euh... Euh... <rire> Alors, hein, on va... Hein, voilà. Au cas où que je tomberai. <rire> Ceci est à tant que portatif. Ça mérite une photo ici. En, en disant euh, vomir, hein. peut-être que j'abuse aussi un peu, hein, mais bon. Alors... Que je peux oui regarde regarde on scrute l'horizon hop ça fait une belle photo et tu veux voir une magie, de la magie noire voilà la magie noire c'est magique c'est fantastique c'est mon ami assisté, c'est mon ami assistée Ça c'est Roger. Je vous présente Roger. Roger apparaît de temps en temps quand je me fais bobo. Après je peux, je peux avoir Donkey. On va l'appeler Donkey lui. Donkey qui, me soigne quand je suis à terre. Que j'oublie à chaque fois de remettre parce que j'oublie à chaque fois de le remettre. Et ça c'est creux derrière moi Bonjour Comment allez-vous Bien et vous Très bien Je me fais une vie Ah ouais. Une poupée Maléfique ça fait... ça fait une déco Bonjour En fait, je en train de faire tout le... C'est moi ou je suis en train de faire toute la map là Oui, je suis en train de faire toute la map là. Annabelle. Un abe... Un caca qui a rejoint le gouloupe. TPA fondation parce que j'ai pas d'autre chose à faire. Yeah yeah. On joue chill. On est chill. Très chill. Vraiment chill. <rire> On est 5 Oh, en vrai Le croco, je pourrais l'appeler gorille en fait. Ah mon gorille c'est dans Security Bridge le cro le croco. Ah ouais. ça c'est euh, un mur. Un mur de plafond. Euh, euh, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, j'ai fait miniserie, j'ai pas fait euh, charpenterie. Hein. Je, je Non, bien. Non, jure. Les doigts dans le nez. Ils ont pas compris qui ils avaient affaire C'est ce qu'il y aurait eu Bon c'est pari On n'a pas la seule solution On n'a pas, euh, euh, pas tout ce qu'on veut, Howard On n'a pas tout ce qu'on veut Moi la violence l'utilise dans toutes les sauces On veut pas me donner un truc Je bute <rire> Ça va César ça, Je vais jamais, jamais remarqué la musique. Je peux m'en faire m'acheter une nouvelle partie d'armure, un, un, un nouvelle armure là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. T50, euh, T65 Oh je ne sais plus. J'adore tout à voile. Il me manque. Si j'écoute, si j'écoute si moi ma tête, mon cerveau, il me manque. 2350... Ah je sais plus. Je sais plus comment le ca... combien le casque coûte. Je sais plus si c'est 3000 ou 2000 ou 6000 ou... <rire> 6000 putain <rire> C'est pas 2000 que je voulais dire 1200 ou je sais plus... 1300... Je sais plus du tout. Alors, on va le voir tout de suite. J'allais dire, y'a pas de bouton. Ça a tapé l'autre Je crois que ça a tapé l'autre. Je suis pas sûr mais je crois que ça a TP l'autre Non non je crois pas non c'est impossible que ça TP l'autre. C'est juste l'autre qui peut me rejoindre quand il veut Bonjour. Pourquoi il dit que je sais truc Regardez en bas à gauche il dit que je suis en conversation avec qui je suis en conversation maintenant c'est toi que je suis avec en conversation Non ok C'est pas leur fort. moi non plus pas moi non plus merde non je voulais pas je voulais faire ça la ah. Jostéon n'aurait jamais dû avoir d'en faut cette gosse est une plaie intransigeante et arrogant et vous vous êtes pas une plaie à me demander autant de lingots pour une armure à SST waouh Armure de reconnaissance, armure de reconnaissance, armure de reconnaissance, armure de reconnaissance, armure de reconnaissance, armure de reconnaissance, armure de reconnaissance, avoir de reconnaissance. Bobine non, Non. C'était bien T60 en fait. Optimiser bonne armure de service secret. bras gauche de T65. Non, je vais faire la jambe d'abord. J'ai fait un bras, je vais faire la jambe. Je vais refaire un endroit, je vais faire la jambe et je vais faire le casque. Le c'est cher. C'est, c'est, c'est, c'est, c'est un peu cher. Je de <rire> euh... En vrai le casque c'est juste un extra en fait. Je viens de capter. Mais moi j'ai voulu... Attends. J'avais pas le torse Jambe droite droit de... Attends, le torse, attends chest, torse euh, non, t'es, t'es, c'est en bas, t'es, c'est en bas jambes jetpack pla plastron plastron des services secrets j'ai de l'équipement de première qualité attends torse, torse, torse, torse, torse, torse, th th torse, torse, torse faut protéger les perles d'abord. <rire> Steel Boy C'est un Steel Boy. <rire> bon, bah je vais prendre la jambe, hein. euh, jambe. Jambe, jambe, jambe, jambe, jambe. Merci pour le follow Ouais, ça va, et toi Je sais pas pourquoi je colle d'un coup. <rire> du coup on va on va prendre la jambe. Jambe gauche de T65. Bonjour, merci, au revoir. <rire> Le mec il fait comme ça. Ouais, je ouais pas trop en fait le seul event Halloween c'est le truc des bonbons hein, mais bon le truc des bonbons tu les revends euh... tout le monde l'achète hein. et même pas et je le fais pas souvent parce que je le trouve jamais <rire> à chaque fois que je veux le faire l'event e il est jamais là et quand je veux pas le faire il est toujours là je vends une capsule chaque bonbon ça ça rapporte quoi Mais l'appelle pas pita en face, elle déteste ça. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu ça. regardes Salut pita Ah ça va pita Pita, pita, pita, eh hey, pita, hey, pita, eh hey, eh, pita, pita, hey, eh, hey. eh. T'as vu mon coco Eh hey, pita <rire> T'es le mec chiant Mais t'es nu... Le vampire Ah, tu parles de la boutique tu parlais de la boutique Attends. Attends, je vais voir. Oui, j'ai pas beaucoup d'automne parce que moi, j'achète pas les tenues. Dans la boutique, tu parles. Je sais même pas s'il y a des tenues. Ah, quoi il y a peut-être une tenue en fait. Attends. Il bah, euh, y en a une que j'aime bien moi. <rire> C'est ça <rire> <rire> Tu peux te le le gaulle Ah oui Moi j'ai mon masque euh, de fartnash, hein, pour... Euh, oh, j'arrive jamais à le dire fartnash. <rire> j'ai vu un vampire, un squelette, un sorcier. Ah Moi j'en ai pas vu, bah, j'ai pas fait gaffe en fait, euh, vu que je vais rarement dans la boutique. What Attends... Ah, ok. Je me demandais c'était quoi sur ses yeux. Oh attends, j'ai pas regardé les armes assistées. Attends, je vais regarder les armes assistées. et les... à chaque fois j'ai qu'il les premières hein. j'ai fini jamais ouais je trouve sympa aussi et c pour la université, je trouve celle-là sympa en vrai. on dirait juste l'homme falain euh, malade en fait on, on dirait qu'il a pris un peu de de drogue quoi et ça transformé en métal c'est devenu euh, un... transformer. T'imagines Je viens de me rappeler le, le giga robot dans le 3 Ou dans... Je sais plus. Je sais plus si c'est en le 3 le, le grand robot là Mais il, il était sympa en vrai. Mon petit trèfle il Il faut pas qu'il qu explose. C'est une petite rèfle hein, un Megaton hein. pour, pour ceux qui sont sur live et qui ne pas Megaton, il y a une bombe au plein milieu. Hein. Si, si, si, si tu fais un faux mouvement, bah bah boum, ça fait boum. Ça fait boum et il n'y a plus personne. <rire> c'est magique. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. C'est magique, c'est la maison de Mickey. Ah oui Ils sont dans l'eau irradiée là Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai envie de dire jouer. J'ai envie de dire jouer mais faut que je branche ma paye pour J'ai envie de faire une bombe, j'ai envie de faire une nuke. J'ai envie de faire une nuke mais à la fois j'ai pas envie parce que je sais que je vais me faire défoncer. Moi je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'avais réussi à désamorcer ah Bon, j'ai eu peur, j'ai eu peur du chargement. Le char ce chargement est magnifique, hein. il est magnifique. J'ai envie de faire des boums, j'ai envie de faire des gros boums. Bonjour Oui, au début c'est toujours fantôme apparemment. et hey. oui, oui, oui, oui, oui tiens. Merci. Maintenant allons dépouiller au... Au Par contre, tu je peux, je peux pas faire un Fallout 5 ou plus. Je pense qu'il y a un Fallout 5 qui va bientôt sortir. Je pense... Bon. Dans quelques années. Mais je pense qu'il y en a un qui va sortir quand même. Okay. Soldat scientifique. Je dis pas qu'un scientifique ne peut pas se battre, mais tu sais qu'un scientifique sur le terrain, c'est super dangereux, tu peux tu peux crever. Je sais que t'es entraîné pour pas crever, mais bon... Le mec qui essaie, essaie tout pour la dissuader. Tu ne devrais pas le faire. C'est très dangereux. <rire> hmm, euh, attends, je suis en train de réfléchir à ce que je voulais faire. Merde. Ah oui euh, Ça. Ma petite base d'Halloween. Une petite anecdote j'ai jamais fini fan 4 bah, en tout cas j'ai jamais vraiment fini à 100% quoi et deuxième anecdote je joue qu'avec des modes dont les modes où tu <rire> des armes de sur Bonjour, dis-moi tout ce que vous avez. Merci, merci, merci, merci, merci, euh, merci, merci, merci. Oh, tu te calmes Roger. Je veux plus tout le monde Roger. Ah, ah par contre Roger, tu m'as fait mal le parcours. Il va y mourir de mutation. Oh tiens je vais voir mes, mes voisins de... de droite. Bonjour C'est une toile mais bon. Mon voisin est là. Apparemment il meurt tout seul c'est con. Cool. Y a-t-il un événement ici pas d'événement cette fois. Mais tant que je suis, je vais chercher ça. Trois ghouls, une hache, ça fait, ça Ça pas, ça fait pas, ça fait pas, ça fait pas, ça fait pas, ça fait pas, ça fait pas, ça Alors, euh, pour ma propre sécurité, j'ai décidé de réutiliser l'arc. Hein. Ça leur fait des dégâts, putain. Mais à la bonne Ils sont partis où les ghouls Ils sont partis en vacances Ah non. Une en manque une. Oh, m'entends plus. C'est seulement le mec qui savait que j'étais en live. Ah, ah. Allez là. Ah est oh. là. Ah, oh. It's a beautiful day outside Where that singing flowers blooming? Ceux qui ont la ref... Euh, euh, bah GG Mais arrête de grignoter mais... Ah enfin je pourrais pas mettre la tourelle Est-ce que pour toi c'est rangé Est-ce que que pour toi c'est pas rangé Hein Hein, hein Attendez, attendez. Voilà. Hein Hein pour, pour toi c'est pas rangé, c'est ça C'est ça Pour moi c'est rangé, c'est magnifique. C'est magique apparemment. Je vais essayer de faire un best-of en espérant que mon de montage ne bug pas c'est magique c'est fantastique c'est la maison de moi même il n'y a jamais un seul joueur dans mon carrément bien le bonjour je sais pas pourquoi je regarde là j'ai rien à faire là Hop. C'est quoi ce event Ruer vers l'or. Hein J'ai pas besoin de retour, Fusion, final. Mais, mais, mais. Je n'ai pas tué de ghoul ici, du coup, comment tu peux marcher dans tes tripes de toi, ghoul Hein bah que sinon je te débranche et tu meurs. Je te l'ai déjà dit ça. CDA. Bonjour. Ben le et moi j'aime bien lécher de la radiation. Ok. Il vous faut quoi Euh. Je crois vous avez... Ouais, ouais, ouais. Et là t'as un truc à vendre Ouais, t'as quoi vendre les déjà les Mais je m'en fous, t'aimes bien les chewing-gums. Moi j'aime bien les radiations, j'ai dit. C'est con qu'on doit acheter à euh, son propre allié. Hocher. Oh, C'est un hocher. Oh, Très hocher. Oh, Il y a du plomb, je prends. plastique bois. à ah, team Sceptique. Os. Oh, c'est un os euh, dur aussi dur que mon cul Ah quoi terre, je veux sans pompe. et moi je veux ça sans pompe allez <rire> t'as un robot tu dois tu dois pouvoir le faire est ce que je ferai un nuke shine un nuke à, Nuka, euh, à Nuka bombe là euh. Ah. J'ai appris le plan Je crois pas que j'ai appris le plan. Putain Ah Ra Ra Je fais peur Ra moi Ra Je rigole mais je sens que ça va être puissant, attendez. Je vais voir mes voisins pour ça. Ils sont déjà morts mais t'inquiète pas, ils se ressuscitent très vite. Hein. Tiens, je vais changer d'endroit de commencement. Ah Ah J'ai peur. Des fois ça crache. Pour rien. Bonjour Vous êtes revenus Vous êtes revenu Ouais. ouais. Très... très puissant. <rire> J'adore quand ça fait boum. Ah. Alors, je prends ça. Tu vas glisser chef. Ah, c'était peut-être un tout petit peu proche. De moi-même. Ah oui, je sais ce qu'il allait dire. Il allait dire je veux ma maman. Tu veux ta maman Je veux te donner ta maman, regarde ta maman. 3, 2, 1. Non, mais pas. Ah Je veux pas faire le Attendez, attendez monsieur, monsieur. J'avais oublié que c'était ce gun là, mais bon. C'est de la merde ce gun. Eh, dégage ce gun ah hi hi hi hi. Bien le bonjour mon cher compagnon Ah je crois que c'était l'échelle, l'escalier. On aime se coincer hein technique pour se décoincer dans ce jeu Hop. on est décoincé c'est magique alors plus jamais je tombe dans ce trou plus jamais <rire> attendez descendre là de ce truc à elle très bien mais quand j'ai pas beaucoup de trucs euh, sur moi <rire> le mec il se demande uh, qu'est ce qui se passe hein? ah, la meuf femme C'était de <rire> attends je jouais les acrobates comme, comme hier hein, que j'ai joué les acrobates ah, ah. ah, oh oh oh oh oh oh Ils vont rien voir venir. Vous inquiétez pas. Euh... Qu'est-ce que je peux utiliser Eh il vous fait un veut dire bonjour. Ah, euh, un veut dire bonjour. Si je tombe d'ici, je meurs, hein, clairement. Arrêtez de me tirer dans le derrière. Mon derrière vous a rien fait. P Pourquoi tu ne voudrais pas m'attraper en vie Hein Hein Hein, hein Ah en fait, j'avais pas le mais le mec a quitté en fait. Bon, vu qu'à quitté, je vais changer de serveur. Euh... Non, je... Non, je prends pas les pilules. <rire> Un truc marrant Ils tire avec un euh, ah, pour une fois qu'ils respectent euh, euh, ce qu'ils ont dans les mains des fois ils peuvent tirer avec un fusil placement ils vont avoir un pistolet hop hop hop hop hop hop, oh, euh, euh, euh. hop. c'est celui qu'il faut pas détruire canon leur slam Je l'ai déjà ça hein. ah, dégage hop hop hop hop hop hop hop hop hop hey, ma hop Ouh non pas me, me Ouh, pas non ah non j'ai peur ah au secours on va me mordre hop hop hop hop hop hop hop On va me mordre. Pro, le croco. Ah. Ah des rois penser, penser, Ben pourquoi tu penses penser pensées alors Si tu étais pensé Ah, bah il faut réfléchir hein. Arrête de penser à tes pensées si tu veux si tu es tes pensées. Je viens de m'embrouiller tout seul. Je viens de m'embrouiller le cerveau tout seul, je dis je dis ça, j'ai rien. Hein. Hey Je suis de retour et là, il y a tous les PNJ du serveur. Oh non Ah non, mais il est encore là Ah quoi Ah non, il est revenu, ok. Il a rien de bon dehors. Bah y'a rien de bon dehors. <rire> y'a rien de bon dehors non plus. Hein. peut-être passer à monsieur... Madame. Monsieur, Madame <rire> Non, d'autre côté. Qui c'est qui va gueuler pour faire un, un best-of sur YouTube C'est bibi. Parce que mon truc va cracher toutes les 5 secondes. et hey, encore un fusil plasma Oh nouveau record Trois fusils plasma dans cet endroit. S'il vous plaît, merci. Oh côté notre groupe oh. Votre groupe oh, pardon non. non non non non non non Pas mon bébé Pas mon bébé Ouais je, je ne scrape pas mon bébé Mon bébé lance la main Mon bébé lance un plasma Pourquoi ça s'appelle les super mutants Ils sont pas super hein, ces mutants. Moi je suis super mutant, regarde je le saute haut. Oh. Ils, ont, ils ont peu de modifications à part la force. C'est moi qui il a bougé Attends. Ah non, non c'est moi, non c'est moi. J'ai regardé. le Ah... Ah... <rire> et après c'est jambes à son coup. <rire> Toujours pas. Bon bah on va changer de serveur parce que, apparemment il n'y a plus personne et ça je m'en fous du coup, hein, voilà. Oh ah, level 3 Oh ah, level 9 Oh ah, level 7 Oh ah, level 139 si, euh, Ouais, level 30 Après tu t'étonnes qu'ils font pas les événements Ils sont faibles Bah faibles Petit level On va pas dire faible On va changer de Le serve hein. Ça sera mieux Pour être en groupe Et avoir Non là je n'ai pas pété hein. C'est ma chaise hein. Ah oui cette bête, c'est un histolegue. Bah un histolegue je sais pas, ça va peut-être même être le prochain boss. Le remplaçant du Wendigo, non je Ah si Je crois que ça va être le remplaçant du Wendigo. Colosse, sale. Je crois je ne suis pas sûr hein. Viens la bojo, là, Qu'est-ce que.. Où qu ce que je suis Ah oui. Et là le serveur est en PLS est parce qu'ils ont peur de moi. Est-ce <rire> qu'ils savent déjà ce que je vais faire Ah oui. Je sais pas viser. Pour ce clair, je sais pas viser. Ouais tu, tu, tu, tu, tu parles mais t'es morte en fait Et au dur mec Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, <rire> no, je... oh, bon, tant pis. ah, ah, ah, ah, ah, Une valise avec un message. J'ai jamais lu le message. J'ai la flemme de lire. Oh oui, je vous ai pas présenté Oscar et Oscarette. Attendez, Oscar et Oscarette. Oscar et Oscar et, et Oscar t'es toujours en train de boire ta bière hein. ça, ça fait 10 ans que tu bois ta bière 10 ans Oscarette est un an avant regarde alors regarde ailleurs oh, il me saoule hein il te saoule hein ouais je suis sûr. mais ma tourneur hein il y a eu le c'est moi qui rêve c'est lui Hey Oh, attends. Oh, uh, Oh. J'ai cru qu'il était quand Non, prends pas les missiles, bordel de merde Bordel de petite merde. Pam pam pam pam pam pam pam pam bam, bam, bam, bam, Attendez, attendez, attendez Pourquoi il prend toutes mes munitions, il va la revendre plus cher c'est ça Est-ce qu'on a la technique de la revendre plus cher acheter moins cher pour vendre plus cher On va retenter événement oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh Bon bah Merci au mec qui m'a délibéré de la place Attends je peux en vendre plus de munitions Oh pardon Une capsule une capsule. Merde. Mais le mec il m'a pris.. J'ai 11 000 capsules Non pas de. Annuivante. Oh. 44. Hop oh. Mais je que j'ai fait de conneries 7 t'as fait une connerie oh j'ai mis du monde oui j'ai fait une grosse connerie <rire> j'ai rendu les munitions que j'avais besoin pour mon arrangeur euh, je vais faire une modification sur mon arrangeur t'inquiète t'inquiète même pas ça va arranger le tout euh, c'est là de sensibilité non il me faut l'automatique en fait Ah oh, non c'est du 45 45 ultra je peux pas changer le type de munition là Ah, du 38 ah, ouais, ouais. je pense pas que le 38 ça sera mieux Bon bah ben. par jour ah oh, je vais rejoindre un gars. J'aime bien Lui est tout seul. Et son cas là, et 103 Qui je rejoins ouais, Vas-y je rejoins lui. Vous avez rejoint une équipe. Attends c'est pas lui qui m'a acheté tout Je crois que si ah, Qu'est-ce qu'il faut faire Ah sincèrement j'avais des gars avec qui jouer là. Bon, oh, j'avais... Ah oui, bah oui, je me rappelle ce que je voulais faire. Non... À côté. coquipier oh. Notre coéquipier a terminé une mission. Euh non. Euh... Je vais faire quoi J'ai merde là, je putain... Euh, ah oui. J'ai calculé. Il y, a, il y a 4000 capsules, le mec. Pour réussir à tout vendre, il faut au moins... Euh, attends. 5 fois 4000. Non, 5 divisé par 4. 000. Non, attends. Je sais plus me battre, là c'est moi, attends, tranquille hein. 5 divisé par... 4000, je crois. Je, je sais même plus. Ouais, non, divisé. Je... Ouais, non, c'est pour bon, cette divisé. 5. Que... Divisé. 4000 4000 divisé par 5 ce sera mieux Il faut 800 bouteilles putain Et j'en ai Attendez mmh, Très proche hein, je suis très proche J'entends des bruits, c'est bon. Je deviens fou, j'entends des bruits. Alors. On doit te placer sur la terre. Non, jure. Ah oh, euh, ok, j'ai plus de huile, c'est tout. Yep. coeur bout de coeur mon petit bout de coeur <métion> <métion> <métion> <métion> non ça suffira pas crois moi alors si je voudrais faire des maths capsules je vendrais ça et je veux pas faire des maths capsules capsules En fait c'est le bon plan de vendre des munitions, c'est juste le bon plan en fait, surtout que j'ai un spot <rire> un spot où on peut faire euh, basse-plomb et... Voilà. mais t'aurais préféré, t'aurais préféré, mais est-ce que t'as es eu le choix Non t'as pas eu le choix, attends tu, tu, tu me vis comme ça. Bonjour hein. la pouf... Non pas la poufoyeuse Si la poufoyeuse j'ai pas tout vendu en fait Je viens de capter J'ai capté que j'en avais encore dans mon coffre Bon, après que j'étais été voir la poufoyeuse et que j'étais au marchand j'arrête le live hein. Parce que ça fait déjà 1h30 que je suis en live quand vous connectez à 576 votre réapparaissez à le dernier endroit que vous avez été je crois que c'était marqué ça je suis pas sûr Afrique au Ah si j'ai toujours... Ah non. J'ai... raison. Hop. ce pour mon frangin? Mais tout le monde m'achète des munitions Mais si je trouve... Je devrais garder la jambe ultracite en fait. Je vais garder la jambe ultracite. ça je le garde, ça je garde garder, ça je le garde. Flingobadia, bonjour euh, Je me tête de le vendre lui en fait Je me de le vendre Ouais je me tente de le vendre oh, Ouais je vais le vendre c'est mon bébé. <rire> Pourquoi à chaque fois j'ai je... envie d'aller dans diverses putain À chaque fois. Hop, merci, au revoir. Ah, oui, c'est là. Et... 5% de chance d'afficher 100 points de dégâts Ouais c'est nul super mutant moi je veux euh, 100 Bon on va voir Roger euh, le robot euh, vendeur et euh... j'arrête le live déjà Roger le robot vendeur. Roger le robot vendeur est là. Il y en a plusieurs mais bon. Ils sont tous rogés pour moi. Je crois qu'ils vendent tous la même chose non Doo doo doo doo doo. Hey. Et bonjour. la personne pour m'accueillir ici Ah je crois qu'il y a déjà joué joueur d'ailleurs. Ah Oh j'ai... Ah il y a déjà, joueur, là, ah. oh, oh, y a déjà joueur. Vous trouverez des munitions et... Bon bah... dada -da -da -da -da -da. Eh Attends. Je me lève pour m'asseoir de l'autre côté. <rire> ne partez pas affronter les terres. Désolé sans l'équipement adéquat. <rire> oh il va se hein, j'espère. Tailey a wolf. C'est un, un pseudo très marrant. J'ai reçu l'autorisation ah, de haut. prendre du matériel et des équipements. Oui, mais j'attends que monsieur finisse. Spin wine wine wine wine wine wine... J'arrête parce que c'est tenu avec mon cher si je fais ça. Ah! M'oblige pas à aller dans un autre! M'oblige pas à aller dans un. Ok, m'oblige dans un autre! Et il m'oblige à aller dans un autre! Bon bah, re. Ro... Roger 2! Euh, ro... Roger 2? Bah, Roger 2! <rire> ça me voit toujours rire ce truc Quoi hein, chou ah OK ah, ça se termine ça c'est une situation autrement vous, très loin. Si vous avez du à échanger, allez c'est c'était un peu flippant Mais toi, je, je, je sais comment faire mais... Pour avoir des... Ça je pourrais l'utiliser pour avoir la meilleure prix de vente. J'ai jamais les radis, c'est tout. J'ai changé à... du matériel, des munitions. Attends alors je vais les utiliser au final. Ah c'est lui putain. Bon ben bah. c'est la fin du live. Ciao.